Aujourd'hui, on parle éjaculation précoce, le truc qui fait trembler tous les hommes. Heureusement, il y a plein de solutions. Première chose, apprendre à être présent avec ses sensations. C'est-à-dire que moi, j'encourage tous les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce à se masturber en conscience et à apprendre à faire monter l'excitation et pas à éjaculer, mais à redescendre en conscience. On respire profondément jusque dans le bas de son ventre on, et, et on apprend en fait à rester présent avec ces sensations très intenses. Je pense que d'une certaine manière, l'éjaculation précoce, c'est on n'a pas appris à avoir une relation fluide avec notre excitation et c'est BAM D'un coup, elle arrive, elle nous surprend d'une certaine manière et on a passé le moment où on pourrait avoir un contrôle dessus. Donc, apprendre à vraiment observer les sensations dans, ton dans son corps et mesurer ses niveaux d'excitation. Deuxième solution, muscler son périnée. Le périnée, c'est l'ensemble de muscles qui en sert, euh, le pénis, la, la vessie, l'anus et qui soutiennent en fait tous les organes du petit bassin. Si on n'a pas un périnée super musclé, si par exemple on est assis toute la journée, et que notre périnée n'est pas super fort. On va avoir du mal à avoir des érections puissantes et qui durent longtemps. Et on va aussi avoir du mal à pouvoir moduler son érection, son éjaculation. pardon, Les deux, c'est vrai, les deux. L'éjaculation et l'érection. On a besoin d'avoir un périnée costaud. Donc, muscler son périnée. Et troisième option, apprendre à respirer. Donc je l'ai dit tout à l'heure, quand on se masturbe, qu'on fait monter, descendre, l'excitation, on respire. Vous allez voir plein de conseils sur internet genre, pensez à votre grand-mère, pensez à un truc pas excitant, pensez à autre chose. Je trouve que c'est quand même méga dommage d'être en train de faire l'amour ou même de se masturber et de penser à sa grand-mère. Juste pour ne pas éjaculer, est-ce qu'on peut pas trouver des idées plus agréables quand même Donc la respiration. Plutôt que d'essayer de ressentir moins, essayez de se connecter plus. Respirez jusque dans le bas de son ventre, respirez jusque dans son sexe. Et soufflez. Souvent quand on respire, on a tendance à juste inspirer, mais en fait respirer c'est surtout souffler. On inspire par le nez et on souffle pour au moins deux fois la quantité de temps qu'on a inspiré. Et voilà, dans les moments où on sent que l'excitation monte très vite, plutôt que de se tendre et d'essayer tout ça, non. On respire. On se concentre sur ses sensations. Et petit à petit, on peut s'entraîner à avoir un meilleur contrôle sur son éjaculation. Et comme dans toutes les vidéos, comme à chaque fois, s'il y a un problème dans la sexualité, on n'a pas besoin de s'y enfermer dans la honte. C'est pas parce que vous, vous giclez vite que c'est grave. Vous pouvez repartir pour une fois. Il y a d'autres moyens que votre pénis pour donner du plaisir à une femme. Je dis ça, je dis rien. Vous avez plein d'outils à votre disposition. Donc c'est pas grave s'il y a une éjaculation qui arrive tout de suite. Vous laissez pas enfermer dans la honte. Osez en parler et oser trouver d'autres manières de donner du plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi, signez-vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir une éjaculation trop rapide Comment vous avez géré avec votre partenaire Et si vous avez appris à moduler votre éjaculation, comment est-ce que vous avez fait A bientôt pour d'autres vidéos.